bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui un tutoriel pour vous présenter bolt alors je vous avoue avant de commencer que j'étais assez réticent euh, à vous présenter Bolt. Alors je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes, euh, mais c'est quelque chose qui m'a été demandé plusieurs fois. Et comme on est ici sur une chaîne de débutants, je me dis que c'est vraiment aussi adapté à ceux qui débutent. Alors Bolt c'est quoi C'est un outil tout simplement de visual scripting. Ça veut tout simplement dire que vous allez pouvoir développer avec Unity sans insérer une ligne de code alors c'est sur le papier assez intéressant, je vous l'accorde mais euh, je suis assez réticent à ça, alors je vais vous expliquer pourquoi et n'hésitez pas à mettre votre point de vue euh, sous la vidéo en commentaire euh, tous les avis sont bons à prendre et peut-être que je, je me trompe euh, mais en tout cas à mon sens je trouve que c'est pas euh, ce qui est super adapté pour débuter vous allez voir que pour utiliser Bolt vous allez devoir euh, appréhender un petit peu le langage visual scripting c'est à dire que vous allez devoir comprendre la logique, comprendre les différents euh, tuiles les différentes tuiles visuelles euh, de script que vous allez devoir utiliser. En fait, tout ça va demander un apprentissage euh, qui à la sortie va vous permettre, une fois que vous maîtrisez Bolt, effectivement, de créer des jeux avec Unity sous forme de visual scripting. Mais euh, ça va tout simplement euh, vous limiter à ça. C'est-à-dire que vous n'utiliserez Bolt que dans Unity. Euh, D'ailleurs, il faut savoir que euh, le concurrent direct d'Unity, c'est. Euh, Unreal Engine qui lui euh, contient déjà Blueprint qui est tout simplement un Bolt euh, ce qui évite avec euh, Unreal Engine d'apprendre euh, le C++ de mémoire mais euh, ici euh, l'inconvénient de ça moi je dis que c'est euh, aussi long à apprendre euh, Bolt à l'utiliser que d'apprendre le langage C -Sharp dans Unity euh, l'Unity Script alors le gros avantage bah, c'est que vous allez, avec le C Sharp, euh, développer, développer des compétences qui vont être réutilisables. Parce que, euh, en fait, euh, une fois que vous avez appréhendé le C Sharp avec Unity, même si ce n'est pas vraiment du C Sharp euh, pur et dur, vous allez très vite comprendre ensuite comment l'utiliser dans une application desktop avec Visual Studio. Donc, ça, c'est pour moi un gros avantage d'apprendre le code plutôt que le Visual Scripting. Euh, encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas plus compliqué d'apprendre le C Sharp que le Visual Scripting. Euh, donc pour moi, euh, Bolt, en fait, si vous débutez euh, et que vous allez prendre du temps à essayer de l'utiliser et de comprendre sa logique, euh, bah, vous allez gagner beaucoup, à mon avis, à apprendre plutôt l'Unity Script et le c -sharp plutôt que d'apprendre un langage comme ça de visuel qui va être vraiment utile que dans Unity. Alors c'est sûr que pour ceux qui sont récalcitrants au code, euh, ça peut paraître intéressant, mais encore une fois, vous allez voir qu'on n'appréhende pas Bolt euh, en quelques clics. C'est assez intuitif, je vous l'accorde, mais ça. Ça demande quand même euh, une certaine logique, comprendre les choses. Et euh, d'ailleurs pour moi qui connais bien le c -sharp et euh, très peu Bolt, je vous avoue que la prise en main n'a pas été facile. Euh, mais encore une fois ce n'est que mon avis. Donc n'hésitez pas à donner votre propre avis. Euh, je me trompe peut-être, peut-être certaines personnes vont dire bon bah voilà c'est beaucoup plus intéressant Bolt, euh, voilà pourquoi. Mais en tout cas moi j'ai avancé mes arguments. Alors maintenant on va passer à l'installation de Bolt dans Unity. Alors ici, je travaille avec une version Unity 2021-14F1. Et depuis euh, quelques temps, on peut voir que l'Asset Store en, pla en fait n'est plus intégré. Donc il faudra ici cliquer sur « Cherche online ». Vous allez arriver sur l'Asset Store en ligne. Ça fonctionne de la même manière. Vous allez taper ici « Bolt ». C'est votre recherche. Vous validez. Évidemment, vous vous loguez à l'Asset Store. Et euh, au niveau de la recherche, vous avez Bolt qui sort ici en premier, « Visual Scripting ». Et vous avez tout simplement ici à faire « Open in Unity ». Bolt, vous pouvez voir qu'il est utilisable avec 2018.415 ou supérieur. Alors il faut savoir que Bolt a été racheté par Unity. À la base c'était une asset payante et ça a été racheté euh, il y a quelque temps déjà par Unity. Donc on fait Open in Unity. On peut voir ici que ça me propose de l'ouvrir dans l'Unity Editor. Et voilà, on peut voir le Package Manager qui s'ouvre et j'ai ici Bolt. Alors ici c'est la version 1.4.12. Donc je vais faire tout simplement ici Import. Vous aurez certainement la télécharger au préalable. Moi c'est déjà fait. Donc on peut voir ici que j'ai quelques fichiers qui vont être euh, qui vont être euh, téléchargés. Alors on peut voir que c'est des qui package donc ça se fera en deux temps. Alors on attend, on patiente le temps que l'import arrive et on peut voir que j'ai ici un dossier install bolt qui est apparu. Vous pouvez voir que j'ai deux packages ici, un euh, 4.12 pour euh, les versions net 3 et 1.4.12 pour pour les versions .Net 4, vous avez ici euh, le README, vous avez un zip ici avec la source. Mais en tout cas, nous ce qui va nous intéresser, c'est la version 1.4 euh, pour le .NET euh, 4, 1.412 pardon. Donc je vais faire un double clic et c'est tout simplement une asset qu'on va importer et on va importer la globalité des choses. Donc là, on va devoir patienter le temps que Bolt euh, s'importe dans Unity alors euh, je vous ai déjà un petit peu, c'est vrai que j'ai un peu critiqué Bolt on va dire mais en tout cas c'est vraiment le fond de ma pensée il euh, faut savoir que vous allez pouvoir faire des choses très poussées avec Bolt une fois que vous aurez vraiment les compétences pour l'utiliser mais il faut savoir qu'avec le code on fait beaucoup plus de choses il euh, y a des choses qu'avec Bolt vous ne pourrez pas faire c'est certain euh, par exemple, alors il n'y a pas de choses qui me viennent à l'esprit comme ça mais par exemple euh, utiliser le CS ou autre ou, ou des choses un peu plus complexes avec Unity donc là on peut voir que je suis ici sur Welcome to Bolt et on me, lance, on me propose de lancer le Wizard. Donc je vais faire ici Next. Alors j'ai la possibilité ici de choisir le mode, soit Human Naming, soit Programmer Naming. C'est-à-dire que en fait, les noms, euh, les fonctions, tout ça vont être pour, ici euh, plutôt pour les débutants, c'est-à-dire euh, dans le langage humain et ici dans le langage Programmeur. Bon, ça ne change pas énormément de choses, mais moi je vais prendre Programmer Naming. Ici on peut voir les assemblées qui vont être, les assemblées qui vont être intégrées. Alors il y en a beaucoup euh, et on va les laisser par défaut. On a même la possibilité d'en ajouter, mais comme on débute, on ne va pas aller plus loin. Ici, on peut voir les types euh, de variables qui vont être utilisés. Donc, c'est les variables par défaut. Vous pouvez voir qu'il y en a pas mal. On les connaît déjà si on développe. Si vous débutez, ça ne vous dit rien du tout. Donc, pour le moment, on fait « generate ». Et là, ça va générer tout ça. Voilà on peut voir que Bolt est correctement installé dans mon projet Unity, il est bien incorporé, donc vous avez ici euh, un lien vers le manuel, alors ce qui peut être assez intéressant, comme vous pouvez le voir vous avez vraiment ici euh, tout ce qui concerne euh, l'utilisation de Bolt alors comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses, c'est en anglais de nouveau euh, ensuite vous avez la configuration et ici close, donc pour le moment on va faire close, évidemment je vais fermer le package manager et l'asset store et ici j'ai créé une petite scène avec un cube pour pouvoir démarrer et voir un petit peu parce que maintenant qu'on l'a installé, ce qui serait intéressant, c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, Qu'est-ce qu'on va faire bah, On va tout simplement pour utiliser Bolt, on va utiliser ici un component sur le cube en question. Je voudrais ici faire faire une action à mon cube pour démarrer. Et euh, ça va être ici alors un Flow Machine. Donc on va mettre un composant Flow Machine. On peut voir qu'il est constitué de variables et ici de macro euh, et euh, avec des noms. Donc on va choisir ici Embed pour incorporer comme on peut le voir. Et on va faire Edit Graph donc si on fait edit graph, on peut voir que j'ai ici euh, un start et un update, alors ça ressemble vraiment à ce que vous connaissez avec Unity, on peut voir ici que j'ai le graph inspector, donc on verra ça un petit peu plus tard, mais euh, déjà on voudrait faire une action à notre cube, donc qu'est-ce qu'on va faire On va prendre l'événement update pour ceux qui codent, vous savez que c'est l'événement qui se déclenche à chaque frame euh, de votre jeu, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lancez votre jeu, il y a à peu près 60 frames par seconde en moyenne selon les configurations on va dire, euh, et à chaque frame, ben, en fait on peut exécuter ce dans cette méthode de retour. Donc, imaginons que je veux lui faire faire une rotation à Scude. Ben, bah, je vais tout simplement ici cliquer pour faire un, un petit lien. Je vais lâcher et là, vous pouvez voir que j'ai pas mal de possibilités. Donc, des menus euh, qui vont me permettre d'aller chercher des événements, des contrôles, de la librairie math euh, le temps, les variables et ici l'objet qui est mon cube. Donc, Game Object, Transform, Mesh Filter, le Box Collider. Évidemment, ici, je vais aller chercher son Transform parce que je veux lui faire faire, par exemple, une certaine rotation. Donc je vais aller chercher, bah, pour ceux qui connaissent déjà le C-Sharp, on va aller chercher « Transform Rotate ». Alors on peut voir qu'il y en a certains qui sont grisés. Euh, alors j'ai « Transform Direction »,« Rotation », c'est pas celui-là. Voilà « Rotate ». Et on pourrait choisir par exemple ici « euler ou « Relative To ». Bon, on va prendre Donc, -ce on « euler. Donc qu'est-ce qu'on voit On voit ici qu'on a une, une fonction « Rotate » qui est reliée à l'update. Ici on a la sortie du « Rotate », mais on ne va pas s'en servir ici. « qui concerne quel objet bah, euh, Self, lui-même, mais on pourrait aller sélectionner le cube. Et ici, la rotation est effectuée. Donc, je vais faire simplement une rotation euh, en Euler sur l'axe X. Ça, évidemment, ici, c'est X, Y et Z, ce que vous retrouvez ici au niveau de la transform rotation. Donc là, vous comprendrez que je fais un transform rotate avec du code, tout simplement. Donc, je vais fermer ça. Euh, et ici, maintenant, je vais tout simplement lancer ma scène. Et on va voir ce qui se passe. Et là, on peut voir que j'ai bien ici mon cube qui fait cette fameuse rotation grâce euh, à euh, ici mon composant Flow Machine. Vous pouvez voir que j'ai tout simplement coder euh, ça de manière à ici utiliser euh, bolt qui me permet de coder ma rotation en visual scripting donc voilà ici c'est une introduction très simple je vous ai montré comment l'installer je vous ai montré comment utiliser euh, de façon très basique alors évidemment pour ceux euh, qui découvrent bolt euh, bah, laissez... n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que je, je tiens vraiment à savoir si vous voulez continuer dans cette série si vous pensez comme moi euh, qu'il vaut mieux apprendre le c'est sharp que, euh, tout simplement euh, le visual scripting encore une fois c'est un outil qui est là qui fonctionne qui est puissant qui marche plutôt bien donc euh, moi ça me dérange pas euh, bien au contraire de vous le présenter et d'ailleurs je vais continuer à vous le présenter quoi que vous me disiez euh, je vais vous présenter un petit peu comment tout ça fonctionne un peu plus en détail et faire quelques situations de jeu je pense que ce sera un petit peu plus parlant que de faire un cours complet là dessus donc euh, je vais vous euh, montrer quelques situations euh, comment déplacer les choses comment utiliser le clavier etc avec bolt vous allez voir que c'est pas forcément simple euh, il faut bien maîtriser ici tous ces tuiles de fonctions euh, bien comment comprendre comment ça fonctionne bon là l'exemple est assez évident ici on a pour ceux qui codent le start qui est appelé au lancement du jeu euh, et ici euh, l'update qui est l'événement qui se répète euh, souvent et ici euh, la tuile de qui correspond à transform rotate d'ailleurs c'est écrit on peut voir les paramètres qui sont là on pourrait très facilement coder ce que je viens de faire avec une seule et unique ligne de code, ça pour ceux qui connaissent le Chessar, vous le savez, donc à vous de me dire euh, si vous pensez que c'est un outil qui mérite d'être développé, en tout cas ce que vous en pensez. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça m'encourage à continuer, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye